Bonjour, on va commencer la première séance de sophrologie que je propose pour arrêter de fumer. Euh, je ne vais pas vous donner les termes spécifiques à la sophrologie, il me semble que ça va être compliqué. La seule chose que vous pouvez faire, euh, c'est de me suivre euh, et j'essayerai d'être la plus précise possible euh, dans ce que je peux vous proposer. Donc, il faut des vêtements amples, assez amples pour être à l'aise. Donc, mettez en pause, allez-vous changer si vous voulez. Et alors, il faut une chaise. Moi ici, j'ai un fauteuil. Et alors, j'ai mis un coussin euh, pour m'adosser contre le fauteuil, de manière à garder les, les jambes euh, en équerre et le dos appuyé contre quelque chose. C'est important aussi, donc préparez tout ça, prenez bien le temps. Et alors... Euh, je vais commencer. Donc, je vous laisse encore un peu de temps. On a les pieds bien au sol. On peut sentir le sol sur nos pieds. On peut les enfoncer si on veut, de manière à être bien ancré. On peut bouger les orteils si on veut pour sentir mieux le sol, écraser les talons dans le sol. Et je prends conscience de mon corps tel qu'il est vécu. Comment je me sens dans mon corps? Suis-je bien Ai-je des choses à changer Qu'est-ce que je pourrais changer Tout doucement, je m'apprête à serrer les poings en inspirant. Je retiens ma respiration. J'expire et je monte les bras au ciel. Et je redescends les bras le long du corps. Je recommence une deuxième fois. J'inspire, je serre les poings. Je retiens ma respiration, je serre mes poings, je serre mes poings. J'expire et je monte les bras au ciel. Et je relâche. Une troisième fois. J'inspire, je serre les poings. Je retiens ma respiration. J'expire, je lève les bras au ciel. Et je replace mes bras le long du corps. Je vais venir m'asseoir sur le devant de ma chaise, les pieds bien au sol, les mains sur mes cuisses, comme un pharaon. Qu'est-ce que l'exercice m'a apporté Comment je me sens dans mon corps Suis-je mieux Suis-je apaisé J'accueille avec bienveillance l'exercice qu'on vient de faire. Je prends quelques respirations, j'inspire et en expirant je recrache tout le négatif. J'inspire le positif, j'expire le négatif. J'inspire le positif, j'expire le négatif. Encore une fois, j'inspire le positif. J'expire le négatif et je m'octroie un moment de silence, je peux fermer les yeux si je veux, accueillir cette pause. Tout doucement, je m'apprête à faire le deuxième exercice. Je peux ouvrir les yeux et je peux me lever à mon rythme. Mes bras sont au long du corps, les pieds ouverture de la largeur du bassin. J'ancre bien mes pieds dans le sol. Sentir le sol sous les pieds. Pour l'exercice suivant, je vais simplement sautiller sur moi-même. Je me prépare mentalement à sautiller. Et je commence. Et je m'arrête. Encore une fois. Je sautille et je m'arrête. Une dernière fois, je sautille. Et je m'arrête. Je viens me rasseoir sur le bord de ma chaise pour faire une petite pause d'intégration. Je peux fermer les yeux. J'accueille les ressentis que l'exercice m'a procuré. Dans la bienveillance dans l'amour, dans le respect, j'écoute ce que mon corps me dit, est-il fatigué, est-il épuisé, je m'accorde ce moment de repos, être avec moi-même, doucement, je vais inspirer le positif et expirer le négatif. Je ferai ça trois fois. J'inspire. J'expire le négatif. Une deuxième fois. Et une troisième fois, j'inspire le négatif, j'inspire le positif, pardon, j'expire le négatif. Et tout doucement, je me prépare pour le troisième exercice. Je reste sur, ma, sur, le, sur le devant de ma chaise. Et tout doucement, je vais m'apprêter à masser mes épaules, tapoter mes épaules, frictionner mes épaules, le cou. Je commence par la gauche. Je masse, tapote, je tapote, le cou, la nuque. Je peux le faire avec mes deux mains si je veux. Je masse la nuque, les épaules, l'autre épaule, tapoter. Le torse un petit peu, le cou, la nuque, les épaules. Je viens frictionner mon épaule. Frictionner l'autre épaule. Frictionner mon cou. et ma nuque, le torse un peu, les épaules, la nuque, je prends conscience de toute cette zone de mon corps, et tout doucement je reviens en pause, intégration, position du pharaon, Mains sur les cuisses ou les genoux et j'accueille, j'accueille avec bienveillance l'exercice, les sensations que l'exercice m'a procurées. Ah. Je peux fermer les yeux pour revenir dans mon moi intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que l'exercice m'a procuré? Était-ce bien? Tout doucement, je vais inspirer le positif et expirer le négatif. Trois fois. J'inspire le positif, j'expire le négatif. J'inspire le positif, j'expire le négatif. J'inspire le positif, j'expire le négatif. Et je reste un moment dans le silence avec moi-même. Je me prépare à la prochaine étape tout doucement. Qui sera une courte méditation. Par quoi remplacer la cigarette je réfléchis. Par quoi est-ce que je peux changer, changer ma manière d'agir face à la cigarette? Quel objet, quel instrument est-ce que je peux utiliser pour arrêter la cigarette? Je prends le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait remplacer la cigarette dans ma vie Qu'aurais-je besoin pour remplacer la cigarette dans ma vie Doucement, je peux venir m'appuyer contre le dossier de ma chaise ou de mon fauteuil, le dos bien droit, les jambes en équerre, les pieds sur le sol et mes mains sont sur le prolongement de mes cuisses. Je suis au bord d'une rivière, j'entends l'eau couler, l'herbe est verte, le soleil chaud sur ma peau. L'eau continue de couler et son écoulement m'apaise. Je regarde les poissons qui nagent dans l'eau. Je vois des langoustes aussi. Les arbres sont en fleurs. On est au printemps. Les arbustes aussi sont en fleurs. Il y a des fleurs roses, des fleurs blanches, des fleurs jaunes et plein de petites fleurs mauves. L'herbe est un peu humide, c'est le matin, la rosée vient de se terminer, je caresse l'herbe, son humidité m'apporte du plaisir, du bien-être, je caresse l'herbe tout doucement, L'eau qui ruisselle continue de m'apaiser. Les poissons nagent. Les écrevisses nagent. Et je me sens nager avec elles. Rien qu'en les regardant. Je sens l'odeur des fleurs, une odeur de rose, une odeur de lilas, une odeur d'herbe fraîche. Je m'installe paisiblement sur cette terre. Et je me laisse glisser par l'écoulement le, de l'eau. Je me laisse glisser dans un sommeil profond. Soudain, j'ai envie d'une cigarette. Alors je cherche dans mon sac pour prendre une cigarette. Je ne trouve pas. Je n'ai pas de cigarette à portée de main. Qu'est-ce que je peux faire à la place J'avais envie de fumer pour améliorer ce temps. Pour me récompenser du temps que je m'accorde. Pour m'épanouir un peu plus. Mais il n'y a pas de cigarette dans mon sac alors je cherche, je cherche, je cherche encore quelque chose qui pourrait remplacer cette cigarette. Et tout doucement, je trouve un objet, quelque chose qui, pour, qui pourrait remplacer la cigarette un élastique avec lequel je pourrais jouer, une pomme dans laquelle je pourrais croquer, une bague avec laquelle je pourrais jouer, des mots croisés que je pourrais faire, des chewing-gums que je pourrais utiliser, Mâchez doucement. Et il y a encore plein de petits objets. Plein de petites choses que je pourrais utiliser pour remplacer la cigarette. Alors je trouve mon objet. Et je prends cet objet. À l'inspiration. Je vais ancrer le geste qui correspond à cet objet. Jouer avec l'élastique. Mettre mon chewing-gum en bouche. Faire mes mots croisés. J'accorde à l'inspiration le geste que j'ai besoin pour utiliser cet objet. Doucement, j'inspire et je relâche et à l'expiration, je laisse diffuser tout le bien-être que ça me procure. Je fais diffuser tout ce bien-être dans mon corps. J'inspire encore et j'accorde mon geste. J'inspire. J'expire et je fais diffuser tout le bien-être dans mon corps que cela me procure. Je le refais une troisième fois. J'inspire. J'accorde mon geste, j'expire et je fais diffuser tout le bien-être dans mon corps. Je relâche toutes les tensions. Mes tensions s'apaisent. Soudain, je me rappelle les sensations que la cigarette me procurait la gorge qui gratte, le nez qui coule, la respiration qui siffle, un désordre mental. Et tout doucement, je m'apprête à reprendre mon geste à l'inspiration. J'inspire. J'expire et je fais diffuser tout le bien-être de, de mon objet, que, que mon objet me procure. Une deuxième fois. une troisième fois Je prends un moment de pause, j'accueille ce que l'exercice m'a procuré dans la bienveillance et l'harmonie. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Tout doucement, je peux venir me mettre sur le bord de ma chaise. Les jambes en équerre, les mains sur mes cuisses. Et j'accueille la séance. Qu'est-ce que la séance m'a procuré? Comment est-ce que je suis maintenant? Je prends, si je ne réponds pas aux questions, c'est pas grave. Je laisse passer. J'accueille les sensations. J'accueille le bien-être. J'accueille les sensations désagréables aussi. Et tout doucement, je peux venir réveiller mes pieds en les bougeant. Je peux bouger mes jambes, mon dos, je peux étirer mes bras, passer mes mains sur mon corps, me réveiller en douceur, ouvrir les yeux quand je veux. Et tout doucement, je peux remercier la vie de m'avoir accordé ce cadeau avec moi-même.